Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Mansi Report qui vous permettra de faire le plein d'informations. Nous commençons tout de suite avec les IA. Dans la continuité du mois dernier, le tir réaliste continue ses progrès et la possibilité de changer d'arme pour les PNJ sans avoir besoin d'utiliser l'action équipe des équipes a été ajoutée. Cela donne plus de liberté aux animateurs pour créer des transitions fluides lorsque les personnages changent d'arme. De plus, l'équipe est en train de créer une documentation concernant le combat réaliste, telle que l'influence des traits et talents du personnage sur le comportement au combat, et sur comment une synergie émergente entre les personnages peuvent créer une expérience de combat plus réaliste et plus fluide. Du côté de Squadron 42, les équipes se concentrent sur l'amélioration des vendoules, qui peuvent désormais évaluer automatiquement l'adéquation d'une action spécifique, telle qu'une attaque de mêlée, une attaque aérienne ou de l'esquive. Concernant les attaques en mêlée, les dégâts sont désormais déclenchés par la collision avec la lame de l'arme pour permettre aux assets et au timing d'être ajustés. Les lances Vandoule ont de nombreux états qui peuvent être utilisés par des comportements, incluant son extension lors de la préparation d'une attaque en mêlée ou sa rétractation lors du tir ou de la visée. Ces différentes modifications d'état de l'arme sont déclenchées par le comportement en fonction du contexte général. La santé des Vandoules a été modifiée pour mieux refléter le statut différent des êtres humains et active désormais les bons dommages lorsque les dégâts sont reçus dans les différentes zones. L'équipe a développé une nouvelle version du système de précision qui repose sur les talents du pilote, définis par les designers, et sa compétence d'utilisation d'une arme. Précédemment, les tireurs ya alternaient entre deux états. Toucher et raté, ce qui amenait à un taux d'efficacité très bas. Désormais, c'est le talent du gunner qui détermine la rapidité à laquelle il se déplace vers une zone où il a plus de chances de toucher. Et les erreurs de visée sont une variable dynamique et qui change en fonction de la vitesse à laquelle la cible se déplace par rapport au tireur. Par exemple, si un joueur est quasiment stationnaire, l'IA va tirer de manière plus constante. Ce système s'applique à toutes les IA incluant toutes les variétés de tourelles et le combat FPS. De plus, les IA peuvent désormais utiliser des armes à temps de chargement, leur permettant d'utiliser des armes telles que le railgun de l'Idris. Des documents ont été créés ainsi que quelques exemples pour permettre de répliquer les fonctionnalités des barman sur d'autres vendeurs. Cela leur permettra de remplir rapidement le monde avec une version initiale de personnages capables de vendre différents types de marchandises. Les barman ont également reçu de multiples corrections de bugs et même s'il y a encore de nombreux problèmes de PNJ debout sur des chaises à corriger, les itérations ont permis de révéler de nombreux cas où de multiples systèmes intervenaient. Pour Squadron 42, l'équipage de pont peut désormais utiliser les fonctionnalités des sièges opérateurs et l'équipe utilise cela pour étendre les différents états d'un acteur siège en un poste pour supporter quelques fonctionnalités d'utilisables. Par exemple, ils ont étendu le système d'Idle lors d'interactions avec l'écran sur un siège opérateur pour donner aux animateurs plus de liberté, afin de donner vie aux personnages sur un siège. Concernant le reste des comportements, le travail est débuté sur les utilisables des cantines, qui permettront aux PNJ de collecter et de consommer de la nourriture de manière systémique. Lorsque le système sera complet, les PNJ seront capables de collecter des couverts et des assiettes, de se servir eux-mêmes de la nourriture, et ensuite d'occuper un siège pour manger et boire. Concernant les IA de manière globale, les équipes ont ajouté un système de pause et de reprise au système de mouvement. Désormais, les chemins de patrouille peuvent faire une requête d'attente dans une zone spécifique durant l'exécution d'une autre action. Ils peuvent également redémarrer le mouvement à n'importe quel moment si les conditions sont réunies. Le composant de regard a été amélioré pour utiliser à la fois la direction la direction et l'emplacement de la cible, ce qui permet une meilleure convergence des yeux. Et une énumération C++ a été ajoutée essentiellement pour des variables avec des valeurs spécifiques. Le gros du travail portait sur le jet d'objets et de grenades, différentes prises de corps à corps, ainsi que de nombreuses armes. Ils ont également continué le développement des interactions entre les PNJ et les sièges des vaisseaux capitaux, les barman, les inspections de vaisseaux, etc. Ils continuent la création de visages et pour les personnages joueurs féminins, et pour land Garden 2 plus spécifiquement, ils continuent le combat Vendoule et ajoutent des possibilités d'interruption dans différents chapitres du jeu. La technologie délivrée le mois dernier a permis de finaliser la white box de Pyro 6. Les artistes placent actuellement les textures de terrain et les objets en utilisant le nouveau système de pinceaux. Une fois que ces applications sont terminées, un dernier passage est effectué pour s'assurer que la distribution a du sens et que le visuel global fonctionne. Les lignes de Pyro 5 sont elles aussi entrées en production. Petit message des développeurs, c'est un grand moment pour l'équipe, étant donné que chaque artiste peut s'emparer d'une lune et laisser libre cours à son imagination avec les nouveaux outils. Ils ont une idée précise de l'utilisation des nouvelles technologies, mais c'est aussi une opportunité parfaite pour voir comment les artistes procèdent pour créer de nouvelles planètes de zéro en utilisant chacun une approche différente. Fin de citation. Le grand espoir de cette technologie est qu'elle puisse non seulement améliorer les visuels, mais aussi permettre de créer de nouvelles planètes plus vite que jamais. Les planètes et les lunes du système Stanton sont également mises à jour principalement pour des raisons techniques. Enfin, des progrès sont faits sur Crusader et des recherches sont en cours concernant les cartes de flux permettant de donner vie à la géante gazeuse les avancées continuent sur le Mercury qui est en étape de Final art et certaines zones allant jusqu'au Fly Ready. Cela inclut la création d'une seconde UV Map prévue pour peindre les dommages sur les vaisseaux lorsqu'ils sont endommagés. Des détails additionnels sont ajoutés aux pièces intérieures et un tableau de bord fonctionnel comprenant des boutons articulés est en cours de développement. Comme le 100 Cela comprend des contrôles d'alimentation indépendants des différents systèmes, chacun devant à terme avoir des retours intégrés pour permettre aux joueurs de surveiller l'état de chaque système en un clin d'œil et identifier si des dommages empêchent le système de fonctionner. En Angleterre, l'équipe qui s'occupe du Hercule s'est concentrée sur les zones d'habitation, les propulsant en Final Art. Les ascenseurs et la soute à cargo font de beaux progrès et le couloir menant au pont est terminé, ce qui inclut des casiers, des escape pods et de nombreuses baies de composants. La série 100i est désormais artistiquement terminée et a été transmise aux équipes suivantes tandis que l'Hesperia Talon est en état de final art. Le travail a principalement consisté en de nombreuses retouches sur les têtes des personnages humains. Du côté des aliens, les artistes ont terminé la modernisation et la texture des armures vanduul et les ont transmises aux tech artistes pour le rigging. Concernant les chiennes, ils ont collaboré avec la Tech Animation pour régler les problèmes majeurs d'anatomie et d'animation. Le travail continue sur le Bering BR2 qui reçoit les derniers détails avant son implémentation et le GP33 a été retouché pour corriger quelques problèmes de rig et de munitions. Les grenades ont été mises à jour pour supporter le nouveau système de lancée et ont reçu un indicateur visuel montrant l'imminence de l'explosion. Les tourelles de défense automatique continuent leur chemin en gray box et les équipes s'intéressent aux métriques des missiles et des racks de missiles pour s'assurer que les props fonctionnent avec toutes les variantes de missiles. L'équipe Squadron s'intéresse à la lance-vandoule, notamment à ses matériaux, et on crée un nouveau concept d'appareil médical utilisé dans certains des vaisseaux les plus larges du jeu. L'équipe a attaqué le son du Behring BR2. Le plus difficile a été de trouver le juste ami entre un son futuriste et plus traditionnel. Ils ont également commencé à la composition de la musique, des ambiances et du bruit de fond des futurs decks de cargo et de raffinerie. Ils sont en train d'améliorer la granularité et la structure du système pour améliorer les transitions entre les musiques contextuelles. Ils ont également travaillé sur les bruits de pas afin de mieux marquer la différence entre les surfaces, réagissant mieux au mouvement du joueur. Ils ont bien sûr avancé sur la série 100, que ce soit sur le bruitage des moteurs, des parties mobiles ou les sons d'ambiance. Dans les mois à venir, ils se tourneront vers les différents états de dommages. Ils ont apporté leur soutien à la refonte du jet d'objets, notamment en mettant à jour les effets sonores des grenades. L'équipe travaille à l'implémentation des retours audio lorsque le vaisseau du joueur prend des dommages, par exemple lorsque celui-ci perd une aile ou un moteur. Ils ont travaillé avec l'acteur team sur le retour de force afin d'activer le bon son lorsque le joueur tombe sur différentes surfaces. Comme annoncé le mois dernier, une nouvelle version de Rewise a été implémentée, ce qui permet aux sound designers de travailler plus efficacement et plus facilement. Cela augmente également la stabilité et devrait empêcher des erreurs mémoire qui entraînaient la perte du son du jeu. Ils ont également corrigé des bugs dans le système de VoIP et de FOIP. Du côté de Square 2, du temps a été alloué à l'effet Lombard. Un nouveau système qui détecte les forts volumes et les plus grandes quantités de bruit et augmente automatiquement le volume des dialogues en fonction. Ils ont également travaillé avec l'équipe VFX afin de déclencher des sons quand des particules sont générées par le GPU. En effet, pour l'instant lorsqu'une particule est générée par le GPU, l'audio ne peut pas encore être déclenché de manière synchronisée, mais le travail avance pour remédier à cela. Les corrections ont été effectuées au service de portefeuilles qui devenait critiques lors de grosses charges et les autorisations processeurs ont été mises à jour pour supporter l'arrivée du super cache. La majeure partie du code du SuperCache est désormais terminée, bien qu'il reste quelques optimisations à faire avant qu'il puisse être testé et ajusté. Les services d'équipement méchés sont en cours de test de charge et devraient être terminés dans les temps. De nombreuses modifications du code sont en cours, incluant le service de variable mêché, ce qui inclut d'utiliser des connexions directes plutôt que du routing global. Et cette procédure est en cours de test. Au mois d'août, l'équipe s'est occupée de casques et d'objets pour les abonnés, ainsi que d'un tout nouveau set d'armure. Des objets un peu plus fun sont en cours de développement, incluant des assets saisonniers, et de nouveaux uniformes et des vêtements pour les PNJ continuent d'être créés, ce qui inclut des vêtements pour Horizon. Les concept artistes ont travaillé sur des variantes de matériel pour de futurs assets pendant que la tech team s'occupait de l'ossature des assets pour l'alpha 3.11. Enfin des bugs ont été corrigés et du support a été apporté pour des événements à venir. L'équipe cinématique continue de s'occuper de la lumière attachée aux personnages avec de nouvelles règles qui ont été définies et des limitations identifiées. Ils ont commencé des investigations sur le système d'autofocus pour voir comment ils choisissent l'importance d'un personnage durant une conversation. En effet, lors d'une conversation classique avec un PNJ, les développeurs veulent s'assurer que le focus ne soit pas perdu si un autre PNJ passe derrière et est identifié comme prioritaire. De nombreuses scènes ont fini d'être implémentées et passent en production. Une fois la phase de production terminée, la scène est jouable et ne demande plus que des optimisations et des effets. De l'attention a été apportée à certaines séquences qui se jouent si le joueur échoue à cause d'un comportement ne convenant pas à un officier de l'UE. Équipe s'est concentrée sur les grilles physiques basées sur la géométrie grâce au SDF et ont ajouté les calculs de G à toutes les entités mobiles. Ils ont également ajouté des calculs de collision de G séparés et créé de nouveaux modes d'inspection des propriétés d'objets pour les modifier plus facilement. D'un point de vue de l'optimisation, le baking des voxels passe désormais par du multithreading permettant de grandes améliorations, notamment pour du cache local. Les très grandes géométries ont été déplacées dans des paniers différents durant le peuplement des grilles. Ils ont amélioré le calcul des box d'arbres pour les bits voxels en utilisant des blocs plutôt que des voxels individuels et optimisé les traversées d'arbres dans la validation des grilles. C'est un peu flou, mais c'est comme ça. Une API a été ajoutée au crash handler qui permet le déchargement des données de profil CID. Cela permettra une meilleure analyse de ce que le système était en train de faire avant le crash. Une analyse a été lancée pour résoudre un problème de disparité entre les données de suivi et les rapports du système pour l'utilisation de mémoire. Des optimisations ont été faites, autant pour Windows que pour Linux, permettant de mieux traquer les données. Ils continuent de s'intéresser au SIMD et au code de disposition de la mémoire pour les partitions de zone. Ils ont implémenté des exécutions plus rapides pour l'activation et la désactivation des FPE en éliminant les recherches linéaires dans les files de registre. Enfin, ils ont réduit l'utilisation mémoire du P4K et passent désormais par l'API CIG plutôt que par l'API native de l'OS pour traquer la mémoire. Comme toujours, le travail continue sur Gen12 avec l'ajout d'une possibilité de garder des objets GPU jusqu'à la fin d'une image et de nombreuses refontées optimisations ont été effectuées. Le nettoyage dans le système de shader continue ainsi que la sécurisation des fils de rendu. Ils ont également commencé à s'intéresser à du support API pour DirectX 11.1, permettant des améliorations de performance en attendant l'arrivée de Vulkan. Ils ont également ajouté du support pour des textures personnalisées lors de l'utilisation de ressources en phase de passe. Des modifications brouillard volumétériques ont été apportées pour éviter que l'analyseur de shader ne supprime des données et de graphites de mémoire GPU en 3.10 ont été corrigés. Comme le mois dernier, l'amélioration du remarching en atmosphère continue, cette fois-ci on crée un contexte général pour l'atmosphère, évitant l'accès des ressources globales et facilitant donc la réutilisation du code partagé. La recherche et développement des nuages volumétriques continue son chemin et des plans sont prévus pour de futures expérimentations. La première étape du rendu des nuages est complète et le code a été restructuré pour permettre le partage entre l'atmosphère, de la planète et les shaders des nuages. L'implémentation du raymarch des nuages d'ensuite de l'atmosphère a été effectuée et pour finir, des améliorations de performance ont été faites sur le mapping de displacement du terrain. Finalement, les ingénieurs ont implémenté un B-spline bicubic rapide et des variantes d'interpolation de spline 4000 ROM pour des données de texture de 2 à 4 canaux. Ils ont revisité les ombres de terrain planétaire et corrigé un problème de précision temporelle sur l'animation des nuages. L'équipe s'est concentrée dans un premier temps sur des bugs critiques et a des finitions pour la 3.10.1. Ils se sont ensuite attelés à la conversion du front-end, du PU, vers le building block. Ils sont actuellement en train de faire une première passe artistique et prévoient d'en faire encore au moins deux. L'équipe a également travaillé sur le métier de transporteur, où ils ont étendu le système afin de le rendre plus interactif et exaltant. Je cite... Les transporteurs de cargo devront à terme surveiller leur cargaison, vérifier au long de leur voyage que tout est stable et en bonnes conditions. Les transporteurs débutants devront vérifier des données comme la température lorsqu'ils transportent de la nourriture, tandis que les expérimentés devront peut-être vérifier la stabilité des marchandises plus volatiles. Nous pensons que le nouveau design sera une belle mise à jour pour cette profession et nous serons très attentifs aux réactions des citoyens quand elle sera mise en ligne. Fin de citation. Tout au long de ces travail, l'équipe a également travaillé sur un nouveau système de réputation. Bientôt, les citoyens auront un score de réputation qui évoluera au fil des missions et tâches complétées. Le système permettra aux joueurs de gagner des avantages au travers des gains de réputation et fera partie des possessions du joueur. Cela va également toucher les organisations PNJ et leur rang. L'équipe a également créé un nouveau service de traçage de la réputation afin de lui assurer une persistance, même en cas de reset ou de changement de build. L'équipe feature véhicule a passé beaucoup de temps à travailler sur des fonctionnalités primordiales, comme montrer dans quel hangar est le vaisseau d'un joueur après avoir été spawn d'un terminal. Et pour de futures remises, ils sont en train de voir pour mettre en place une surbrillance des entrées de vaisseau. Le travail sur le docking continue. Différents aspects de lui ont été itérés afin de fournir des informations sur l'avancée de la manœuvre et guider le joueur par l'anneau d'amarrage, peu importe son modèle ou son orientation. Des investigations sur différents modes IFCS ont été étudiées afin de laisser le joueur contrôler le PSO de manière relative au dock, afin de rendre le docking plus facile. Enfin, l'équipe a fait des recherches sur un système de test automatique du tunnel d'atterrissage. L'équipe a continué d'approfondir son travail sur l'introduction clé d'un vaisseau dans les premières phases du jeu, et deux jours de mock-up ont lieu dans le Dermy Studio. Cela a permis à l'équipe de terminer des tâches de longue haleine qui ne pouvaient pas compléter uniquement à l'aide du keying manuel. Le mois dernier, l'équipe graphique s'est concentrée sur le moteur de rendu de Gen 12, avec du temps dédié spécifiquement au processus de conversion, afin que l'ancien code puisse être éliminé le plus rapidement possible. De nombreux systèmes sont actuellement en cours de conversion, incluant le moteur de rendu des nuages de gaz, le masquage d'ombre et les sondes d'environnement en temps réel. Des améliorations ont été faites sur l'API de rendu permettant du code client plus simple plus robuste et moins enclin à l'erreur humaine. L'avancée sur le back-end Vulkan est également très prometteuse. Les shaders ont été nettoyés de leur ensemble pour supprimer tout lien non nécessaire avec le CPU. Les shaders organiques avancent également de leur côté, amenant une intégration plus en lien avec la planète, permettant aux artistes d'utiliser des assets dans une variété de biomes et que ceux-ci soient automatiquement intégrés dans l'environnement alentour. L'équipe Level Design continue de travailler sur les nouveaux intérieurs de Restop, s'assurant qu'il y ait de la place pour de futurs agrandissements dans chaque type de station. Horizon avance bien et est récemment passé de la phase de White Box à la Greybox. Box. Côté Squadron 42, l'équipe continue de travailler sur l'ensemble des scènes, les utilisables et le comportement des PNJ. 10 scènes sont passées en standard gold, ce qui veut dire qu'elles ont atteint l'objectif final du jeu. Grâce à cela, l'équipe possède un benchmark du temps qu'il leur faudra pour finir le travail restant. Ils ont continué les finitions sur les niveaux terrestres tout en maintenant leur attention sur les comportements des IA et en s'assurant de pouvoir proposer plusieurs chemins à travers le niveau. Le développement d'importants lieux de combats spatiaux a continué. Cela implique de travailler main dans la main avec l'équipe artistique et l'équipe de vol IA. Le mois dernier, l'équipe lumière a apporté la touche finale au cargo deck. Cela implique l'éclairage de l'espace principal, accompagné des boutiques et des nouveaux modules extérieurs, s'assurant que le tout s'intègre bien dans le reste de la station. L'équipe a débuté le travail préliminaire sur horizon. Durant ces premières étapes, l'objectif est de s'assurer que l'environnement est adéquat pour le placement des QMAP et d'anticiper les problèmes de performance narrative a ajouté une vague de nouvelles histoires sur le site de RSI. Du côté de l'élection de l'impérator, une nouvelle interview de la candidate Mirengo, reçue dans l'émission financière Kaizen, a été publiée, et plein de nouveaux articles ont été ajoutés au Galactapedia, incluant celui sur la fameuse FIA Tower de Charon III. L'équipe a également pris le temps de briefer les nouveaux employés sur l'état actuel du lore. Tout comme les autres équipes, ils participent à l'avancée d'horizon, notamment en ajoutant des détails au fur et à mesure de l'avancée. Pour la troie des textes de mission, des entrées de journaux, des descriptions et des noms d'objets ont été transmis aux designers, tout comme quelques ajouts sur la loi. Les barman ayant été grandement améliorés, l'équipe est en train de voir pour faire des modifications qui pourraient possiblement affecter d'autres tenanciers et vendeurs dans le futur mises à jour. Des efforts ont été faits pour continuer d'étoffer la timeline narrative mentionnée le mois dernier, incluant des plans pour étendre le nombre et le type de missions dans le futur. Pour Squadron 42, plus spécifiquement, au fur et à mesure que de nombreuses zones progressent, l'équipe ajoute du storytelling additionnel pour offrir aux joueurs les plus intrépides un accès privilégié à l'histoire et aux personnages de la zone. Parallèlement, ils continuent d'identifier les endroits où il faudrait ajouter ou modifier du contenu durant les sessions de test et peaufinent le langage de Vanduul en approfondissant la connaissance sur leur culture. L'équipe relation client a investigué des problèmes liés à la 3.9 et à la 3.10, mais surtout ont résolu des problèmes de persistance permettant de restituer 93 000 vaisseaux à leurs propriétaires. Comme de nombreuses autres équipes, l'équipe prof participe à l'avancée des cargo-decks en fournissant des objets, des consoles et des matériaux qui serviront sur des machineries lourdes. Un premier passage a été effectué sur les containers permettant d'ajouter de nouvelles marques et permettant d'habiller plus facilement les environnements, allégeant ainsi le travail de l'équipe environnement. De nouveaux types d'écrans ont été créés en prévision de l'utilisation du building block dans les ascenseurs. Trois nouveaux types de cargos volatiles ont été créés, chacun possédant un visuel unique, appuyant le gameplay et l'accompagnant. Les props supportent désormais le nouveau système de push and pull développé par l'acteur Future Team. Cela a évidemment demandé des conversions et des ajustements techniques pour certains des chariots. Turbulent a fourni une nouvelle version du visualiseur CIG Trace, permettant aux maîtres de jeu de visualiser et comparer les activités joueurs durant une période donnée. Une refonte complète du système de notification en jeu est en cours. Le service de notification a atteint un de ses premiers grands objectifs, ce qui va permettre à d'autres équipes d'intégrer de nouveaux types de notifications. De grands efforts ont été fournis pour la restructuration du back-end, permettant l'accueil d'un plus grand nombre de joueurs sur les serveurs et prévoit par là même d'agrandir leurs équipes. Enfin, comme à son habitude, l'équipe web a soutenu la présentation du rock et du talon. La plupart des équipes touchant au visuel ont intégré parmi elles des artistes UI, qui pour la plupart ont travaillé sur une variété de fonctionnalités arrivant prochainement. Au sein de l'acteur Feature Team, les artistes ont peaufiné et étendu l'inventaire externe et l'inventaire personnel, qui seront tous deux utilisés autant dans le PU que dans Swagron. De nouveaux concepts de technologie holographique ont été transmis à la véhicule Feature Team, tandis que les publicités et les marques pour le Cargo Deck ont été créés pour l'équipe Environnement. Du côté des fonctionnalités, l'équipe UI a créé de nouveaux designs pour la refonte de la star map. Avec un message qui l'accompagne, je cite, Sachant qu'il ne faut pas s'attendre à voir ces changements prochainement, nous savons que c'est une fonctionnalité centrale que vous utilisez tous régulièrement. Nous souhaitons donc améliorer cette utilisation. Fin de citation. Ils ont également commencé à jeter un œil aux différentes polices utilisées à travers le jeu afin de les mettre à jour et de les unifier. La section tech a travaillé sur la technologie Canva permettant aux autres équipes une plus grande liberté d'ajout d'interfaces 2D aux espaces 3D via le building block. De plus, ils sont en train de voir pour une refonte du système de couleurs. L'objectif est de faciliter la vie des développeurs en facilitant l'ajustement des couleurs au travers de plusieurs morceaux d'une interface, utilisant un tableur plutôt qu'un ajustement des valeurs RGB dans chaque élément. Cela permettra d'ailleurs des vecteurs de dégrader dans les interfaces. Le mois dernier, l'équipe des effets s'est occupée des raffineries deck. Cela inclut l'amélioration visuelle du métal fondu coulant des creusets. Ils ont également fait des améliorations sur les vaisseaux capitaux et plus particulièrement sur la façon dont les dommages graduels se répartissent sur la coque. L'avancée du prototype de feu continue avec cette fois-ci une attention particulière sur le network pour s'assurer de la bonne synchronisation entre le client et le serveur. De nouveaux concepts pour les boucliers en le jour, incluant des visuels particuliers lors des impacts indiquant aux joueurs la santé du bouclier et pour finir avec le PU, les effets de voyage quantique ont eux aussi été améliorés. Passons à Squadron 42, où collaborant avec les équipes artistiques et design, la VFX Tech Art a aidé à l'avancée des nuages de gaz, qui est globalement en phase de correction de bugs. De plus, ils améliorent le processus de création de séquences de textures, créant ainsi un processus de travail plus rapide et constant que l'actuel, car il est important de permettre aux artistes d'intégrer des simulations fluides et de les exporter en tant que séquences de texture, ce qui amènera forcément à des effets d'explosion, de fumée et de feu de plus grande qualité. Je terminerai ce série Report en vous disant qu'il est toujours très agréable de voir que ce qu'on y lit prend vie dans la mise à jour suivante. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, pensez à me soutenir en mettant un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, vous pouvez bien sûr également me laisser un don sur Tipeee, moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles.